Et bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui Alors, les coques de téléphone, ça sert à quoi Bah évidemment à protéger le téléphone en cas de chute. Oui, tout à fait. Mais si elle a une autre fonction, c'est encore mieux. Et c'est parti pour le top 3 des coques connectées. En troisième position, nous retrouvons cette coque. Qu'est-ce que c'est que cette coque Avant, on utilisait ça pour prendre... Maintenant, on a ça. C'est une coque avec une perche à selfie intégrée. Alors, comment ça marche Petite bah, démonstration. Ça. Vous me direz, vous, c'est pas pratique, il n'y a pas de bouton. Et bien, elle est fournie avec une télécommande. Du coup, on peut prendre des photos très facilement. Bon, le seul point négatif, c'est que je trouve elle est un peu dure à ranger. Et surtout, c'est très gras. Je sais pas si on peut voir à ma main, mais j'ai les mains qui glissent. En tout cas, c'est une petite révolution dans le monde de la perche à selfie. Comme beaucoup de gens, je me retrouve rapidement avec ce message. Ça, c'est parce que j'ai pris trop de photos et que j'ai utilisé trop mes applications. Du coup, ça bouffe le stockage. Alors, comment faire La deuxième coque que je vais vous présenter est la solution à ce problème. La Sandisk, c'est un disque dur externe intégré dans la coque qui est connecté à notre téléphone via le Bluetooth. Elle a une capacité de plus de 100 Go de mémoire. Pas mal L'application va synchroniser les photos, les supprimer du téléphone et elles vont être stockées là-dedans. On peut aussi y mettre de la musique. Du coup, ça libère énormément de place sur le téléphone. Point négatif, elle est pas belle. Et maintenant, je vais vous parler de ma coque préférée. Nous savons tous que les batteries d'iPhone ne tiennent pas très longtemps. C'est pour ça que j'aimerais vous présenter la batterie externe intégrée à une coque. Du génie Elle est super fine. Donc en gros, avec ça, moi je me fais une journée de 24 heures tranquille. Ici, on a le décompte pour savoir où on en est. Elle a un port micro-USB qui permet de la recharger extrêmement facilement. Mais je trouve... Que niveau poids et niveau taille et design, c'est très bien pensé. Pas très lourd, ça somme la vie. Évidemment, je vous mettrai des liens en bas pour trouver les codes que je vous ai présentées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous inviter à liker cette vidéo si elle vous a plu, ainsi que de commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous pourrez me suivre en direct. C'est génial